PyCon, c'est un gros événement pour, pour nous, pour montréal Python mais c'est aussi un gros événement en général, je pense, pour la ville de Montréal. Mm -hmm. Pourquoi Tourisme Montréal était si intéressant de nous aider à avoir cette conférence-là? C'est pour la visibilité que ça donnait à la ville, mais pas au Québec en tant que tel, mais à, dans le monde et plus particulièrement aux États-Unis, en fait. Mm -hmm. Donc, en groupe PyCon, ça va rassembler, je pense, au moins 60 d'Américains vont être mm -hmm. présents à la conférence. Donc, c'est peut-être 1500, 1500 personnes qui vont se déplacer de partout aux États-Unis mm -hmm. pour venir à la conférence. Donc ça, il y a déjà un aspect, on ne que aspect, purement économique, euh, de dire, il ben, y a des gens qui sont là, l'hôtel, ça, c'est clair, 6, ça fait rouler l'économie. Mais ouais. c'est aussi, en fait, 125 sponsors, 125 commanditaires. Mm -hmm. Donc on parle des plus gros, en fait. On mm -hmm. parle de Yahoo, mm -hmm. Google, mm -hmm. Disney. Mm -hmm. Toutes mm -hmm. les grosses compagnies de la Silicon Valley vont être présentes sur place. Mm -hmm. On veut que ces compagnies-là s'installent ici, en fait. Mm -hmm. euh, plus il y a d'entreprises de nouvelles technologies en ville, plus j'ai l'impression que... On va avoir des gens à nos meetings, mm -hmm. on va avoir un bouillonnement, on va avoir des, des meilleurs emplois, on va mm. avoir euh, des meilleurs salaires. Mais en même temps, euh, puis nos sponsors locaux cours présent, ben, ils sont alignés avec ces gens-là, ouais. aussi ces leaders mondiaux-là. Donc on a une perspective de, de, de, de, de, com de communication aussi, c'est clair. Montrer qu'on est, qu est actif déjà euh, présentement à Montréal, puis que la communauté tech est, mm -hmm. est vivante. C'est ben, ça, ça parce que l'on a parlé des compagnies étrangères qui voudraient pour être intéressé à s'installer ici. Mm -hmm. Mais il y a aussi, nos compagnies locales ont besoin d'engager, elles aussi. En mm -hmm. fait. Donc, il va y avoir plein de gens qui sont des très bons programmeurs, ou en tout cas, des gens qui sont assez allumés. Mm -hmm. Il y a un, une foire à l'emploi. Donc, en fait, nos, nos, nos compagnies locales vont être capables de rayonner aussi, mm. se faire connaître par d'autres entreprises puis d'autres gens, en fait. Mm. Après la Silicon Valley, la, la Saint Lawrence Valley. <rire> <rire>